Non. Ah ouais, Yadou, on m'a copié, ça dit quoi Ouais, ah, ça va. Ah, depuis que tu avais ton âge, je ne sais pas ce qu'il te donne, tu fais encore pas avec lui. Je vais le un menteur, en plus c'est un viveur. C'est un artiste. On connaît tous les artistes. C'est toi qui vois. C'est ah, ton problème. Ouais. Ma chérie Coco, je ne veux pas que tu penses que. Souvent je vais te laisser Mais je sais que le temps passe, mais je vais passer à côté. Et surtout, je ne veux pas que toi tu me manques. Mais je veux rester près de toi. Mon petit chocolat à moi. Je vais pas te laisser tomber, ouais, je sais. Tu toujours celui qui restera près de toi. Et celui qui t'épaulera même quand c'est pas. Je serai toujours là pour toi, là pour toi. Et même si tu penses que moi je te veux pas Je serai toujours celui qui restera près de toi N'écoute oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. pas les ondes C'est toi que j'ai choisi Pour toute la vie oh. Et c'est de toi que j'ai envie N'écoute pas les ondes C'est toi que j'ai choisi Pour toute la vie oh. Puis moi j'ai perds la flamme c'était m'en fait du mal mais j'ai garde espoir Y'a des problèmes entre nous c'est le passé Et bien, sache que tu m'envoies dans le passé Avec toi j'aurais dû tout réclasser A travers ton regard je vois le futur Roller dans le squatter comme au futur Cache je squat dans ma bulle pour ton futur N'écoute pas les Andis N'écoute pas les Andis C'est toi que j'ai choisi C'est toi que j'ai choisi C'est toi que j'ai choisi j la vie, et c'est de toi que j'ai okay. envie N'écoute pas les ongles C'est de toi que j'ai choisi Pour que tu la vie C'est de toi que j'ai envie Ok Je sais j'ai trop d'adversaires oui. Suis le champ de tir comme un vrai militaire il profite bien de mon silence, allume l'essence Et font mine d'être sincère Te promettent la lune, les étoiles et même le monde Une fois dans le fil ton que tombera dans la honte Si je veux me confiance, je vais mes emprunts Madaron m'a, ma dit l'amour parfait, Vanilla la Cron Ne perds pas du temps à ils ont enragés Ils se battent corps et âme pour te décourager Si tu sois pas triste, je te qu'il à mourir Juste un petit sourire, Je serai toujours là pour toi Et même si tu penses que moi je te veux pas C'est toi que j'ai choisi. Je ce mot qui coule dans mes veines, t'es ma reine. Vive avec toi, je mourrai dans tes bras. Vive avec toi, je mourrai dans tes bras. De toi, j'en ai rêvé, mon cœur est à toi. T'es mon à tes bras, je m'alasse. Dans tous mes prières, t'es toujours la première. Dans tous mes malheurs, tu m'as tendu la main. Tu pars dans cœur dans si je m'exprime. J'ai perdu du temps, y'a mon cœur qui t'estime. J'ai brisé la glace, tu ma perle étincelle. Je te donnerai mon cœur sur un plateau en or. Héritier, mon nom, au signal, en accord. Et viendront chanter juste au bas de ta porte. Je te dis que j'étais pour la vie, t'es ma reine Mon cœur qui fait boum, boum, boum, boum Tout ça je suis tombé, tombé là Choisis, choisis, si